Good morning à la barre, donc on va mettre les pieds euh, largeur des hanches. Ensuite, on veut vraiment pousser les fesses et genoux vers l'arrière. C'est un mouvement avant-arrière et non bas-haut. Donc les jambes sont pas barrées, ils sont je jamais fléchies. On va tout vers l'arrière, on revient en haut. Poitrine, sortie dos creusé, le plus possible. On va créer l'étirement. Lorsqu'on ne peut pas aller plus bas que ça, on revient en haut et on repart par la suite. On étire le plus possible, on revient.